9h20, je vais, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, merci d'être ici. Et bien, préparez vos combinaisons de plongée car nous allons explorer en profondeur les principes des conteneurs d'injection de dépendance. Donc suivons donc Stéphane Hullard pour son talk Dive in the Dependency Injection Controller. Stéphane, je te laisse la main. Hop. Ok, donc là, c'est les slides qui sont repartagés pour tout le monde. Mmh. Super. Bonjour à tous, donc effectivement on va parler de pattern, de, de convention de développement, c'est une présentation qui est quand même une présentation d'introduction, c'est fait pour les débutants, donc on va rentrer en profondeur dans le principe, on va pas apprendre des détails très pointus sur certaines implémentations, c'est vraiment autour de, de ce pattern et de à quoi il sert dans vos applications. Donc c'est vrai que. Aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise au quotidien, ils utilisent des design patterns euh, ou des patrons de conception en français. En tant que développeur, c'est assez intéressant de les comprendre en profondeur. Euh, on va s'intéresser principalement à l'un d'entre eux aujourd'hui, qui est donc le conteneur d'injection de dépendance. Et donc, ce pattern il, prête, il permet de créer une grosse usine à objets euh, qu'on va assembler ensuite comme des briques Lego. Aujourd'hui, les frameworks du marché que vous utilisez euh, presque tous au quotidien, j'imagine, comme Symfony, Laravel ou d'autres, euh, sont construits autour de ce conteneur. Je commence par me présenter un petit peu plus précisément. Donc, je suis Stéphane Ulard. Euh, Aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Euh, J'aime bien travailler sur des projets legacy, euh, même si euh, on travaille pas forcément avec du code toujours euh, très facile à comprendre. Mais ça permet d'accompagner les équipes et, euh, pour qu'ils puissent le reprendre en main et d'être à l'aise euh, de, de plus en plus avec leur code. Je suis aussi formateur, euh, principalement autour des outils. Qu'est-ce qu'il me dit qu est sur la page. J'ai mon envie qu'essaye d'installer des mises à jour en même temps. Euh, on va <rire> reprendre. Est-ce que c'est bon Ça a l'air pas mal. Donc, euh, je suis aussi formateur autour des, des outils et méthodes liés à la qualité logicielle et contributeur. Euh, autant que je peux, même si ce n'est pas toujours autant que je voudrais, un petit peu sur des projets open source, un petit peu pendant des conférences comme celle-ci pour partager et aussi pour écouter d'autres développeurs en tant qu'indépendant. Je suis un petit peu isolé dans mon coin et donc ça permet vraiment d'élargir ma vision du métier en bénéficiant de l'expertise et du soutien de la communauté. Et ça donne aujourd'hui, je trouve, un atout assez intéressant parce qu'on a vraiment une vision d'ensemble de ce qui peut se passer sur le marché au quotidien. Donc revenons maintenant à, à notre pattern, donc pourquoi avoir eu l'idée d'ajouter cette usine à objet dans nos applications C'est principalement pour limiter la complexité et améliorer la maîtrise du code. Donc quand on crée des applications complexes, on doit assembler des dizaines d'objets différents qui pourraient être construits. Chaque objet va avoir ses propres règles, ses propres contraintes. Il faut comprendre finement comment l'initialiser et donc, quand on définit des dépendances sur un objet, grâce à des interfaces, il faut qu'on soit capable aussi d'injecter la bonne implémentation utile au bon moment. On peut avoir plusieurs, plusieurs implémentations utilisées pour la même interface à plusieurs endroits de notre application. Tout ça, ça euh, commence à nous faire sentir la complexité de la construction des objets. Forcément, plus l'application est complexe et plus on va avoir d'objets, on va avoir besoin sûrement d'aide pour contrôler ça correctement. Aussi, en fonction du contexte, en fonction de l'environnement et potentiellement d'un tas d'autres critères, les applications elles sont initialisées et construites dynamiquement. Si je suis en environnement de développement, en environnement de production, si je suis en mode command line ou en mode web, tout ça, ça va potentiellement jouer aussi sur l'initialisation de notre application, qu'est-ce qui est utilisé, à quel endroit. Donc, pour pouvoir mieux contrôler ce qui se passe, le contrôleur de l'injection de dépendance, il s'est un peu imposé comme un point central de gestion de tout ça. On déclare de manière plus ou moins automatique le processus de création des objets. et Ensuite, quand on en a besoin, on demande au conteneur de nous les donner, de nous donner une instance de celui qu'on a besoin et l'objet qu'on récupère, il est utilisable, il est correctement construit avec les bons paramètres qu'on a définis. On peut aussi facilement partager la même instance d'un objet à l'intérieur de l'application en utilisant ce conteneur sans passer par un singleton ou par une référence statique ou une variable globale, ce qui n'est clairement pas une très bonne pratique aujourd'hui. Donc, ça permet d'avoir un modèle objet qui nous aide à contrôler en fait le cycle de vie, aussi la durée de vie des objets au sein de notre application. Donc, les implémentations des conteneurs, elles peuvent paraître complexes et certaines le sont vraiment, mais pour simplifier les choses, on peut imaginer qu'on va simplement créer un tableau de définition d'objets. Il y a certaines implémentations qui sont aussi simples que ça ou presque. Hein. Si on prend le projet Pimple, on verra un petit exemple tout à l'heure, on n'est pas très loin du tableau de définition d'objets. Et donc, en fait, euh, on va essayer de prendre un petit exemple concret sur, euh, sur cette partie-là pour illustrer à quoi ça peut servir, comment on peut utiliser ce pattern. Avant de définir les, les, euh, comment, la façon dont on construit les objets, on va définir les objets. Et donc, on va prendre deux objets euh, qui sont voiture et moteur. Notre objet voiture, il a besoin d'un moteur pour fonctionner. Jusque-là, je pense que tout le monde me suit. L'exemple qui est volontairement très très limité, un moteur doit seulement avoir un nom qui est une propriété euh, à l'intérieur. Ce nom, on l'initialise à la construction avec le paramètre dans le constructeur. Ensuite, on a l'objet voiture. Donc l'objet voiture, lui, il a forcément besoin d'un moteur pour s'initialiser correctement. Pour ça, on a plusieurs solutions qui sauveront nous. Si jamais à l'intérieur de mon constructeur, je fais un new moteur, du coup, je vais initialiser, quand je construis ma voiture, le moteur en question et je vais l'associer à une propriété. Le problème avec ça, c'est que, en fait, notre objet voiture, il devient entièrement dépendant de l'implémentation de l'objet moteur en question qu'il utilise. Et il doit avoir conscience très finement de comment construire le moteur et comment le déclarer correctement. Donc ça, c'est un problème parce qu'en fait, notre objet voiture, de manière symbolique, il pourrait utiliser n'importe quelle instance de moteur sans forcément avoir conscience de son comportement ou de son initialisation ou des paramètres dont il a besoin pour fonctionner. Il a juste besoin d'un moteur. Et donc ça, selon le dé de solide, il faut que notre objet dépende des abstractions et pas des implémentations. Donc, en réalité, on pourrait euh, dire que notre voiture elle a besoin d'un objet qui répond à l'API public de moteur et pas d'un moteur en particulier. On préférera donc utiliser la composition en modifiant notre objet voiture pour qu'il déclare sa dépendance à un moteur. Hop. Donc là, normalement, je change la petite slide. Donc, on remarque que maintenant, on a juste à demander dans notre euh, initialisation, on fait un new euh, moteur, un new voiture, pardon. On lui donne un moteur en paramètre et du coup notre voiture elle est complète. On n'a plus besoin de se préoccuper à l'intérieur de la classe voiture de comment initialiser, comment construire le moteur. Stéphane. Oui. Il y a des, y a des petits artefacts sur l'affichage de tes slides. Est-ce que tu peux essayer de relancer ton partage Peut-être que ça va. Ah va oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Merci. Ok. C'est -ce pas mal. Ah ouais, là c'est mieux là. Ça a l'air bien mieux. Ah c'est okay. nickel. Merci. Top. Bon. Stéphane. On adapte un peu en live. Euh, on n'avait pas testé jusque là. <rire> Mais ce n'est pas grave. Du coup, euh, je reviens donc sur mon objet voiture. Donc maintenant, en, en ayant fait cette modification sur mon constructeur, à l'intérieur de mon constructeur, je ne fais plus un new moteur. Je fais un, juste une assignation à ma propriété du moteur que j'ai passé en paramètre. Et donc en lisant ce code là, je vois que mon objet voiture en fait dépend. De l'objet moteur et je dois lui fournir une implémentation correcte de cet objet là, n'importe laquelle. Donc maintenant on va retourner sur le conteneur. On va euh, ici définir ça dans un simple tableau en PHP. On va assigner des clés avec des valeurs et chaque valeur va être une façon d'initialiser notre moteur dans un premier temps. Donc grâce à au tableau en PHP, on peut facilement éviter qu'on ait pour la même clé plusieurs valeurs possibles parce que je ne peux pas, à l'intérieur d'une même clé texte dans un tableau, écrire deux valeurs en PHP. Donc ici, j'ai une clé moteur à laquelle j'assigne une fonction anonyme qui me renvoie un objet moteur et une clé V8 qui me renvoie directement une instance de moteur. Donc ça, c'est la petite différence qui est important de noter ici c'est qu'on peut définir différentes méthodes de construction hein, qui vont être utilisées à l'intérieur de l'application. La première que j'ai définie ici, à chaque fois que je vais invoquer mon conteneur et que je vais lui dire renvoie-moi le contenu de la clé moteur, il va me renvoyer une fonction. Et donc, je vais invoquer cette fonction, cette fonction va me renvoyer une instance de moteur. Alors que la deuxième clé, qui est la clé b 8 ici, elle va me renvoyer toujours la même instance. L'instance ici, elle a été initialisée au moment de la construction de mon conteneur et donc elle va être entièrement partagée ça va être la même référence mémoire, le même objet qui sera partagé à chaque fois que je vais accéder à la clé V8 de mon conteneur. Donc c'est un peu grâce à ce genre de technique qu'on peut partager un objet à l'intérieur de notre application à partir du point central de notre conteneur. Maintenant, il faut qu'on soit capable de construire une voiture. Donc on va mettre à jour le conteneur qui est toujours notre simple tableau de définition pour qu'il soit capable de construire une voiture. Pour l'instant, on va seulement initialiser une seule méthode, ce sera aussi une fonction anonyme. On voudra à chaque fois qu'on va l'invoquer, renvoyer une voiture différente. La seule petite différence par rapport à avant, c'est que cette fonction anonyme, on utilise le mot-clé use, que je vais surligner ici, pour lui injecter en fait à l'intérieur la variable $container qui contient nos définitions. Donc ça, ça nous permet juste à l'intérieur de notre fonction de pouvoir utiliser la référence $container et d'aller lire en fait la clé moteur. D'ailleurs, il y a une petite typo ici, il manque l'appel à la fonction pour pouvoir générer l'instance. Mais ici, je crée une fonction anonyme qui va être capable de me renvoyer une voiture en utilisant le conteneur que j'ai défini juste avant sous forme d'un tableau. Au final... Mon application, elle sait maintenant comment initialiser une voiture et il suffit d'appeler la bonne fonction pour en générer une. Je me retrouve avec un code qui ressemble à ça. J'ai pas besoin de savoir que j'ai besoin d'un moteur, j'ai pas besoin de savoir que j'ai besoin d'une instance, d'une propriété, de quoi que ce soit. Je dis à mon conteneur, ok, donne-moi une voiture. Et il me renvoie une voiture en utilisant les règles qui ont été codées à l'intérieur pour l'initialiser. Si on prend un exemple dans Symfony on peut remplir un fichier YAML qui va contenir les mêmes définitions que celles qu'on a décrites dans notre petit tableau PHP. On va retrouver nos trois clés qui sont au premier niveau, la clé moteur, la clé V8 et la clé voiture, l'attribut classe pardon, qui définit le type d'objet qu'on va vouloir initialiser. Et attributes attribute, qui va contenir la liste des paramètres du constructeur qui sont utilisés pour initialiser l'objet. Donc là, on va définir un moteur 1V8 et notre voiture, elle, elle va avoir une référence à un autre service grâce à la, au caractère arrobase. On voit sur la dernière ligne qu'on a $moteur, 2 points, quote arrobase V8. Ben, en fait, on dit à notre conteneur dans Symfony, va chercher le service qui s'appelle V8 et injecte-le à l'intérieur de la variable $moteur. Donc ça, c'est un exemple assez basique. Et en vrai, dans les applications au quotidien, vous ne devez quasiment jamais avoir besoin d'écrire ce genre de, de, de YAML ou de configuration, que ce soit en YAML, en XML, en PHP ou quoi que ce soit, parce que Symfony, comme la plupart des conteneurs aujourd'hui, va automatiser une bonne partie de ce travail. En fait, grâce à l'API réflexion qui est présente dans PHP, il va parcourir votre code, il va en sortir la liste des références entre les objets, la liste des mappings, la liste des paramètres de constructeurs, et grâce à ça, il va pouvoir générer en fait, une bonne partie de ses définitions à la volée. Ça, ça s'appelle l'auto-wiring et ça permet de ne pas trop se prendre la tête. En fait. Je démarre mon projet Symfony, j'écris mon code et Symfony va détecter tout seul ce qui se passe. Il va faire mon, mon branchement euh, de, de tous mes objets euh, tout comme il faut et je n'ai plus qu'à les utiliser. Donc, Le petit travers avec cette automatisation, là c'est qu'on peut avoir tendance à oublier la complexité de la tâche derrière. Euh, l'initialisation d'un conteneur, ça peut être assez lourd. Souvent, euh, surtout quand on utilise l'API réflexion, on va avoir un cache parce que parcourir tout le code de l'application, en sortir toutes les références, toutes les façons de construire les objets pour pouvoir le, le matérialiser et l'utiliser, ça a un coût en termes de, de traitement qui est assez énorme. Et donc Symfony, bah, typiquement, met tout ce contenu-là en cache pour pouvoir au final le, le réutiliser à chaque requête. Parce que tant que le code ne bouge pas, les définitions ne bougent pas non plus. Donc, en fait, une fois qu'on a compilé notre conteneur, on peut l'utiliser le réutiliser à chaque fois. À chaque fois que je vais déployer mon application, par contre, il faut bien que je pense à, à vider le cache ou à recompiler mon conteneur pour être sûr que les références à mes objets soient toujours valides. Donc, L'intérêt maintenant, on a fait un petit tour d'horizon euh, du, du pattern. Grâce à ce pattern-là, il est possible de plus facilement découpler les objets les uns des autres, et aussi les implémentations des interfaces. Un objet déclare ses dépendances et le contrôleur les résout. Le conteneur, pardon, les résout. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on appelle une dépendance Aujourd'hui, là, je vous ai juste parlé de code. Hein, une voiture qui dépend d'un moteur. Mais en fait, on peut généraliser ce principe à tout ce que l'objet a besoin pour fonctionner. Ça peut être une config, ça peut être un autre objet, ça peut être un flag, ça peut être une chaîne de caractères, un entier, n'importe quoi. Tout ce qui est utile en fait pour hein, initialiser votre objet. Le fait d'utiliser du coup les objets pour construire les objets, c'est assez intéressant. Un exemple courant, hein, c'est l'utilisation des interfaces. Hein. Du coup, je vais pouvoir faire le lien entre mon interface et l'implémentation directement à travers le conteneur. Donc en gros... Mon objet, il dit qu'il a besoin d'un objet certaine, qui, qui nécessite une certaine interface. Et au final, euh, il s'en fiche de savoir lequel tant que l'interface est euh, bien implémentée. Et donc, du coup, euh, après, on va faire notre maillage, notre mapping d'objets euh, directement grâce au contenu. Donc, chaque objet, il peut être réduit au final à son plus simple appareil. Il fait une chose et il le fait bien. On se rapproche des grands principes hein, comme solide ou kiss qui... Même si ce n'est pas forcément des concepts à suivre bêtement à la lettre, ils aident vraiment à avoir un code beaucoup plus clair, testable et maintenable dans le temps. Donc, ces principes-là, ils sont applicables dans tous les cas quand on fait du développement orienté objet et pas seulement quand on va utiliser un conteneur. Mais le point central que nous offre le conteneur, ça facilite les choses parce que toute l'application, elle va être initialisée à partir des règles qu'il contient et seuls les objets utiles en fonction du contexte, ils sont créés avant de donner la réponse finale à l'utilisateur. Ça, c'est aussi intéressant, c'est que si on prend un gros projet avec, euh, par exemple, un projet web, euh, plein de contrôleurs qui vont être capables de fournir des réponses à l'utilisateur. Quand je vais appeler un contrôleur, potentiellement, je vais avoir besoin de 2, 5, 10 du code métier de mon application pour répondre à l'utilisateur, J'ai pas besoin de tout le code. Donc, le conteneur, lui, il va contenir la liste de toutes les définitions, mais en fait, il va être capable d'invoquer seulement les objets utiles pour répondre à l'utilisateur. Et donc, ça va nous permettre de gagner aussi en performance. On n'est pas obligé de charger tout l'arbre des objets de notre application, de tous les initialiser pardon, euh, avant de répondre à l'utilisateur. On initialise seulement ce dont on a besoin. Donc, on va refaire, revenir un petit peu plus sur le PHP. Maintenant qu'on a fait un, un topo un peu général, euh, qu'est-ce qui existe sur le marché pour utiliser ce pattern dans nos applications donc en réalité, comme je le disais tout à l'heure, il est déjà très présent et même central dans nos frameworks, on l'utilise souvent sans en avoir vraiment conscience, et donc on n'a pas trop besoin de se prendre la tête à savoir qu'est-ce qui existe sur le marché, parce qu'on va avoir rarement besoin d'aller choisir notre propre implémentation de conteneur. Mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a de disponible, parce que ça permet d'avoir des idées, ça permet aussi de savoir les forces et faiblesses de chacun, et parfois d'adapter le fonctionnement d'un projet par rapport à des contraintes très spécifiques. Donc, dans la plupart des frameworks open source, on a ce principe, que ce soit Symfony, Laravel, Zend, qui est maintenant devenu Laminas, ou CakePHP, Ii ou d'autres. Donc, le principe d'injection de dépendance est omniprésent, et ça, c'est très positif, parce qu'on gagne en modularité. Donc, les implémentations elles vont être assez différentes, et je vais vous montrer quelques exemples d'initialisation du même type de conteneur que notre simple tableau PHP tout à l'heure, en utilisant les frameworks en question. En commençant par Laravel, euh, on voit que ce premier exemple, il est écrit sous forme de classe. Déjà, on n'est plus sur un tableau ou sur un fichier de configuration, on est à l'intérieur d'une classe qui euh, étant service provider. Dans la Ravel, le conteneur, il est initialisé à travers des objets qui s'appellent des service providers. Et il faut savoir aussi que dans la Ravel, le conteneur, il est complètement intégré à l'objet application. On n'a pas un objet conteneur séparé de notre application, c'est l'objet application qui est aussi le conteneur en lui-même. En dehors de ces spécificités-là, on retrouve notre définition qui est très proche de ce qu'on avait sous la forme du tableau auparavant, c'est-à-dire qu'on a un appel à une propriété app, une méthode bind dessus, mais en vrai, on a un nom, virgule, une valeur. Si on se projette un petit peu sur le tableau de tout à l'heure, on se retrouve avec la même logique d'association non-valeur pour générer mes objets. La seule différence, c'est qu'ici, on a ce petit modèle objet qui vient nous aider, et donc, on va retrouver à l'intérieur du troisième appel à Bind, ici, la construction de notre voiture. On n'est plus obligé d'utiliser le mot-clé use pour pouvoir injecter le conteneur à l'intérieur de notre méthode. Laravel va nous fournir en paramètre de la fonction anonyme, ici, l'objet enfin application qui est le conteneur. Et donc, du coup, je peux utiliser le conteneur directement pour initialiser mon objet. Donc là, j'ai un $app make, d'un objet qui s'appelle V8, qui a été défini juste avant. Et donc, je vais initialiser ma voiture grâce à ça. Ensuite, on fait un petit tour sur hop là, le projet Laminas avec le Service Manager, qui est un, remplacement, un remplaçant du Zen Framework que je disais il y a quelques minutes. Donc, le nom des objets change, mais la logique reste la même. On crée une liste de définitions qui est déclarée, euh, qu'on peut lier ensemble toujours dans l'exemple de la voiture. Donc là, on voit qu'on a un tableau de définition, on a deux niveaux, un niveau invocable, un niveau factorise. On voit que dans le niveau factorise, on a toutes les fonctions anonymes. Dans le niveau invocable, on a les références en mémoire à des objets qui sont directement initialisés. Bon, bien sûr, chaque implémentation va avoir ses petits détails, mais on retrouve toujours la même logique, clé-valeur pour notre conteneur. Là, je surligne le code qui correspond exactement à ce qu'on avait avant. Et donc, en fait, on se retrouve toujours avec euh, cette approche. Donc, le code qui est spécifique à notre application, qui n'est pas spécifique à l'implémentation de conteneurs, on voit qu'il est quasiment toujours pareil, quel que soit le framework choisi. Après, c'est une question de syntaxe. C'est comme si on passait d'un framework à l'autre. On a toujours des petites choses à voir, à revoir. La seule chose qui est un peu différente, c'est l'emplacement de la configuration. Il y a parfois c'est un fichier de config séparé, parfois c'est du PHP, parfois c'est un objet, parfois bon, voilà. Après euh, Symfony par exemple comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est du YAML aujourd'hui, dans Symfony 6 ce sera du PHP par défaut, uh, YAML sera potentiellement déprécié donc bon, il y a toujours des petites choses qui évoluent autour. Après ça c'est l'écosystème des outils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus de comprendre euh, le rôle de ce pattern-là dans nos projets. Et donc, du coup, on voit qu'on n'a pas grand-chose de différent, en tout cas sur les frameworks open source. Donc, en plus des outils qui sont embarqués dans nos frameworks préférés, il y a pas mal de librairies open source hein, qui vont permettre de répondre aux mêmes problématiques, d'offrir ce pattern-là pour pouvoir l'assembler dans notre application, toujours dans l'écosystème PHP. Et donc, je vous parlais de l'Aminas euh, qui, euh, comme un framework, bon, c'est assez discutable en fait, il est un petit peu dans les deux. On peut utiliser euh, un ensemble de composants et en construire une sorte de framework l'Aminas pour pouvoir utiliser euh, et créer un projet. Et dans ce cas là, il serait dans la première catégorie. On pourrait aussi utiliser seulement le composant Service Manager. Et dans ce cas là, il serait dans cette catégorie. Bon. Enfin, ça, c'est des choix un petit peu d'articulation euh, de ma présentation. Je me rangeais dans la première catégorie simplement parce qu'il fait partie des grands outils open source de l'écosystème et pas des solutions un peu plus indépendantes. J'en ai retenu deux des solutions un peu plus indépendantes, Pimple qui a été développé par Fabien Potentier il y a quelques temps et PHPDI qui sont pour moi les deux, les deux plus connus, c'est très subjectif mais en tout cas c'est les deux qui ont retenu un peu mon attention. Le second, il est maintenu donc par Mathieu Napoli et c'est celui qui a ma préférence. Pas parce que Mathieu est derrière, mais parce qu'il a beaucoup plus de possibilités que Pimple. Pimple, c'est vraiment très proche du tableau. On va voir l'utilisation juste après. Et donc, c'est forcément un peu plus limité. Pour rester dans la même lignée, donc on va reprendre les mêmes exemples en utilisant ces deux outils. Pimple, on retrouve un modèle objet quand même, on doit faire un new euh, pimple container, mais ensuite en fait ce container, il implémente quasiment toutes les interfaces de manipulation de tableaux euh, utiles euh, en PHP et donc on peut s'en servir comme un tableau. On ne va pas écrire la définition sous forme d'un tableau, mais par contre après on peut assigner clé-valeur, euh, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire notre travail. Et donc au final, on se retrouve toujours avec la même approche, la même logique de clé-valeur euh, dans notre usine à objet. Maintenant, on passe sur PHPDI, PHPDI qui est un modèle un petit peu différent. On a un objet toujours container, mais on doit faire des sets un peu plus comme dans la Ravel. Je vois d'ailleurs qu'il y a encore une petite typo ici. Euh, on écrit des clés avec des valeurs pour pouvoir euh, créer notre conteneur. On voit qu'on a des, euh, des fonctions euh, DI Factory ici, euh, qu'on a euh, une fonction Make pour pouvoir initialiser notre objet. Bon. Tout ça, c'est des détails d'implémentation. Au final, on a toujours la même logique, les valeurs, avec l'utilisation d'une syntaxe un petit peu différente, mais le principe reste globalement le même. Donc maintenant qu'on a vu qu'en fait, c'est toujours pareil et qu'on pourra utiliser des tableaux, on va voir un petit peu comment ça se passe, parce que finalement, les objets, on en utilise partout, ils sont pré-câblés presque dans nos applications, on a juste à écrire quelques configs et paf, tout se met en marche tout seul, et donc, on va avoir des initiatives en fait pour essayer de mettre un petit peu à plat tout ça. Euh, le fait qu'on ait le même principe qui soit codé de façon différente dans tous ces outils, c'est n'est pas toujours pratique parce que les développeurs euh, ben, ils apprennent à utiliser certains outils, donc euh, ils vont pas forcément être perdus en passant sur un autre, mais il faut qu'ils réapprennent l'utilisation, la syntaxe. Il y a des gens qui se sont posés un peu des questions pour essayer de euh, trouver une façon élégante de résoudre certaines problématiques par rapport à ça le PHP FIG, euh, qui a écrit les différentes PSR. donc C'est un groupe de développeurs et de mainteneurs de logiciels open source. Ils ont choisi de s'allier pour trouver une direction commune à différentes problématiques de l'écosystème PHP. Pas seulement euh, l'histoire des conteneurs, hein, ils ont commencé avec les règles d'écriture du code. Ils ont fait aussi euh, de la réglementation, enfin réglementation. Ils ont créé une sorte de recommandation plutôt sur l'autoloading. Ils ont travaillé sur pas mal de sujets différents, la gestion des logs, le cache et donc aussi sur le conteneur d'injection de dépendance. Leur objectif, il est assez clair, hein, c'est d'être capable de définir une abstraction sur laquelle on va s'appuyer pour construire des applications. Et donc, en fait, on essaye de sortir un peu l'essence du pattern pour pouvoir, après, implémenter correctement ce pattern. Et que, quand on parle de conteneur, bah, okay, si on utilise la normalisation qui a été définie par le PHP FIG, au final, c'est toujours la même. L'implémentation peut changer, mais la, la racine de la solution est toujours la même. Et donc, L'avantage de ces solutions-là, c'est quoi C'est que qu'on va être capable de définir à l'intérieur de notre application qu'on utilise un conteneur, nos dépendances qu'on installe avec Composer ou avec autre chose, elles vont être capables de, de définir qu'elles ont besoin d'un conteneur. Les dépendances de nos dépendances, c'est pareil. Et au final, on peut utiliser la même solution pour répondre à cette question de j'ai besoin d'un conteneur dans tout le code de notre projet. Et c'est ça, le gros avantage de cette approche de normalisation. C'est qu'en fait, je repasse sur la petite slide d'après pour illustrer le principe. Une fois qu'on a une interface qui définit comment résoudre un problème, on peut injecter à l'intérieur de notre code pour résoudre ce problème n'importe quelle implémentation qui correspond à l'interface. Donc, si mes dépendances elles disent qu'elles ont besoin d'un conteneur, pourquoi elles viendraient avec leur propre conteneur qui est différent de celui de mon application Pourquoi les dépendances de leurs dépendances elles viendraient aussi avec leur propre conteneur alors qu'en fait, on a tous besoin de la même chose C'est très discutable en fait. On se retrouve à avoir beaucoup de codes qui font finalement la même chose dans leur application qui est implémentée de façon différente. Et donc, c'est là où l'avantage d'avoir cette étape de normalisation un petit peu du PHP fig, c'est d'être capable d'avoir une, une implémentation de conteneur qui est injectée dans l'application et d'utiliser cette implémentation-là pour, pour, pour tout en fait toute l'application, le code, les dépendances et tout ce qui va autour. Pour revenir un petit peu plus sur le code, on voit que cette interface, elle n'est pas non plus incroyable, hein. c'est juste, entre guillemets, euh, une sorte de, de getter de, de, de service, il y a deux méthodes, on n'a pas grand-chose de très, de très dingue, on peut se dire, bon, il a vraiment fallu que tous les projets travaillent ensemble pour aboutir à ce résultat-là, en fait, le fait que cette interface existe, c'est une vraie réussite pour l'écosystème justement parce qu'elle représente le consensus autour de ce pattern-là et de comment gérer ce pattern. Et c'est ça qui va être vraiment très important, c'est que maintenant, n'importe quelle librairie qui a besoin de dire « Ok, j'ai besoin d'un conteneur », il suffit qu'elle utilise la PSR11 pour pouvoir ensuite se faire injecter la bonne implémentation au bon endroit pour répondre à la problématique. Donc ces principes, ils peuvent paraître un petit peu complexe, mais si on voit une application comme un ensemble de briques, en fait, il faut qu'elle s'adapte forcément les unes aux autres. Si jamais on essaye d'assembler des briques qui n'ont pas la même forme que les autres et du coup, on se retrouve avec quelque chose d'assez bancal. Donc, si je peux limiter le nombre de briques qui sont utiles, c'est l'idéal et si je peux entre guillemets maîtriser les choix de ces briques là, c'est encore mieux. Alors, quand je dis maîtriser, ça ne veut pas forcément dire être un expert de la totalité des implémentations qui existent. Mais si je connais très bien le conteneur de Symfony, par exemple, pourquoi ne pas utiliser le conteneur de Symfony partout dans mon application, dans mes dépendances comme dans mon code Et donc, du coup, avoir une parfaite maîtrise, vu que je le connais très bien, de ce qui va se passer. C'est vraiment là l'avantage hein, d'utiliser ce genre de principe-là parce qu'on va avoir une application qui va être beaucoup plus claire et plus facile à faire vivre dans le temps parce qu'on aura forcément une meilleure maîtrise. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un conteneur d'injection de dépendance, alors forcément, moi, je ne serais pas là à vous en parler si j'y croyais pas, mais bon, si je ne vous ai pas encore convaincu, il y a un point que j'ai déjà un petit peu évoqué, je vais rappuyer dessus, qui permet vraiment de faire briller les conteneurs d'injection de dépendance, c'est l'interface-driven development. Donc, qu'est-ce que c'est que l'interface-driven development C'est juste, entre guillemets, on va écrire des comportements de notre application, on va se poser des questions sur qu'est-ce que telle partie de mon code doit être capable de faire, pourquoi je l'écris Comment je vais résoudre telle problématique Et on s'inquiète pas de l'implémentation. Et ensuite, on va venir brancher l'implémentation dessus pour pouvoir euh, utiliser euh, le bon code qui va résoudre le problème de la bonne façon. Donc là, typiquement, si je reviens sur mon exemple de base moteur en voiture, on crée ici deux interfaces, une interface moteur avec une fonction démarrer, parce qu'il faut bien que je sois capable de démarrer mon moteur, et une fonction euh, aller à sur la voiture, parce que la voiture, si elle est juste là pour avoir un moteur, mais qu'elle n'est pas capable d'aller quelque part, elle ne va pas servir à grand chose. On voit ici que dans la méthode aller à, on va définir aussi un euh, un autre objet, un objet de destination. Et donc, en fait, on va avoir cet arbre d'interface qui va représenter en fait, le comportement de l'application. Pour autant, on n'a absolument pas écrit de code à l'intérieur. On s'en fiche de savoir comment la méthode démarrer va fonctionner ou comment la méthode A va fonctionner. Ce qui est important, c'est de savoir qu'elles existent. Elles définissent, du coup, l'API public de notre code. Et donc, ça permet d'avoir une vision normalement assez claire de ce qui se passe. Après, je suis libre de créer des implémentations en respectant les contrats. Que décrivent mes interfaces Donc on se retrouve forcément avec un petit peu plus de code parce qu'on va avoir des interfaces séparées de notre code, mais c'est aussi beaucoup plus facile de rajouter des nouveaux types de moteurs ou des nouveaux types de voitures sans bousculer le code existant. On a ces contrats-là qui définissent les règles et après, bah, du coup, il suffit de les implémenter de façon spécifique en fonction des problématiques. Donc ça sert vraiment d'avoir une sorte de garantie du comportement de notre application à travers ces interfaces. Ici, on va créer une implémentation spécifique de moteur V8. Hein, tout à l'heure, on mettait juste un new moteur entre parenthèses, la chaîne de caractère V8. Maintenant, on a carrément une instance spécifique qui s'appelle moteur V8. Et elle va pouvoir, du coup, dé définir spécialement toutes les particularités de ce moteur. Donc là, on arrive à quelque chose où on n'a plus un objet moteur qui va contenir potentiellement plein de paramètres à l'intérieur qui vont définir un comportement spécifique. On va avoir, pour chaque comportement spécifique, une implémentation qui lui est propre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait toujours de quoi on parle après quand on va relire le code, parce qu'on a pointé soit une implémentation spécifique, soit l'interface qui est la vision généraliste du comportement. Une fois qu'on a défini cette implémentation-là, on va pouvoir la brancher directement à l'intérieur de, euh, de notre conteneur pour faire le lien en fait, entre l'interface et l'implémentation concrète qu'on va vouloir utiliser. Ici, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas du tout touché à la définition en fait, de la voiture, parce que notre voiture, déjà tout à l'heure, en fait, dans le constructeur, on lui avait dit qu'elle prenait en paramètre un objet de type moteur. Notre objet de type moteur est maintenant devenu une interface, et donc du coup, je peux lui injecter n'importe quelle implémentation de moteur qui a été créée dans l'application. Et c'est ce que je fais ici. Donc, je me suis trompé dans la clé, mais ici, j'ai un dollar $container V8 qui est une instance de moteur V8. Et ici, je devrais avoir V8, bien sûr, dans la clé de mon, euh, de mon tableau, mais je lui injecte une instance spécifique qui est de type moteur V8, mais qui est aussi de type moteur parce qu'elle implémente l'interface en question. Et j'ai plus qu'à récupérer, du coup, l'objet voiture qui va avec. Donc, cette histoire d'interface, elle est vraiment toujours intéressante à utiliser. Après, bien sûr, ça dépend du contexte. Il y a des gens, quand on va regarder sur Internet, des articles qui disent, en gros, s'il n'y a pas d'interface, ça ne sert à rien d'écrire du code. pourquoi bon, je ne suis pas aussi fermé que ça. Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, on a tous des contraintes, on a tous des projets différents. Et donc, d'appliquer toujours les mêmes règles, dans toujours le même contexte, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Utiliser les interfaces, ça permet de prendre du recul sur le fonctionnement de votre code. Et grâce au conteneur, on peut facilement faire le mapping. En fait, J'ai besoin d'un moteur, le moteur est une interface. Dans mon conteneur, je fais le lien entre l'interface moteur et le bon moteur. Et bam, en fait, j'ai pas besoin de, de coder quelque chose de spécifique. J'ai défini mon comportement, j'ai branché dessus la bonne implémentation et paf, ça fonctionne. Après, bien sûr, on a fort moyen de pinailler. On pourrait faire du refactoring d'une façon ou d'une autre. Le code parfait n'existe pas. Et chaque développeur voit les choses à sa manière. Donc après, il faut trouver un consensus dans l'équipe, dans ceux qui travaillent sur l'outil, sur comment bien faire les choses. Et donc, du coup, de savoir un petit peu les différents outils qui sont sur le marché et qui sont utilisables, c'est toujours intéressant parce que ça permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus riche. Donc pourquoi l'utiliser bon, ben, On a illustré euh, pas, mal, pas mal de cas différents. Euh, dans les... Euh, comment, alors attendez, là je me suis perdu dans ma tête. Euh, donc pourquoi l'utiliser et comment, comment bien l'utiliser Qu'est-ce que ça va vous apporter en plus de juste servir d'usine à objet dans votre application Donc on va voir des petits exemples un peu plus précis, typiquement sur Symfony ou, ou autre, qui vont permettre en fait, d'aller euh, bénéficier de fonctionnalités supplémentaires grâce au contenu d'injection de dépendance et donc de manipuler les configurations et les définitions à la volée. Donc la tendance actuelle, elle est clairement à l'automatisation de cette configuration parce que c'était très pénible quand on devait écrire à la main nous-mêmes toutes les définitions de tous les objets de notre application. Parce que forcément, si on en oubliait un, ça ne marchait pas. Si on... bon, Aujourd'hui, il y a quand même la majeure partie du temps euh, qui était dédié à l'écriture de cette configuration, qui était juste des copier-coller, juste... enfin, il n'y avait pas vraiment d'intelligence à l'intérieur. Grâce à cette automatisation, on a gagné en efficacité. On peut toujours venir rajouter la petite couche qui nous va bien parce qu'on veut du spécifique. Mais en vrai, on a automatisé la majeure partie de ces configs et donc on n'a quasiment plus rien besoin de se préoccuper. Quoi. On met l'outil en place, il va faire ce qu'il a besoin de faire, il crée son fichier de cache et après on l'utilise tel quel dans notre code. Donc ça, c'est assez intéressant déjà. Après, on va pouvoir creuser un petit peu plus hein, spécifiquement le fonctionnement. C'est-à-dire que dans Symfony, on va avoir moyen d'interagir au moment de la compilation du conteneur. C'est-à-dire que il va parcourir le code, il va l'analyser, il va en sortir les définitions. On va pouvoir intervenir grâce à du code PHP directement sur ces définitions au moment où elles sont construites et donc avant qu'elles soient mises en cache. Ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que potentiellement, je pourrais, en fonction de, ma, de mon environnement, dev, ou prod ou test, changer à la volée une définition sans passer par de la configuration statique. C'est un exemple qui aujourd'hui est résolu par des fichiers de configuration par environnement, mais ça illustre bien le principe. Ici, dans, mon, dans mon, ma fonction process, je pourrais très bien avoir du code qui permet de lier grâce à un test, en fonction de l'environnement, d'attacher ou pas la bonne implémentation à mon, à mon application. Donc ça, ça s'appelle des compilers pass. On voit qu'on a une interface, compiler pass, interface. Et donc même Symfony en interne utilise en fait le conteneur d'injection de dépendance, c'est à dire qu'il va, grâce à l'automatisation, trouver tous les objets qui sont de type compiler pass interface et aller les brancher euh, au moment de la compilation du conteneur. Donc en fait, tout est lié autour de ce conteneur là aujourd'hui dans les frameworks, on a vraiment euh, un point de contact central pour la construction des objets. Donc là, l'exemple, il est euh, assez basique aussi. Hein. C'est juste que je vais définir à la volée sur ma classe qui s'appelle UploadExam un argument donc, de constructeur qui s'appelle $Files et je vais lui assigner une euh, définition qui est donc ici mon app.filesystem.tmp.dicom. Pourquoi je fais ça Parce que c'est un cas d'usage particulier. Pourquoi j'en ai besoin Parce que c'est spécifique à mon application. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison. La question est juste de savoir que dans Symfony, bah, typiquement, on peut agir à la complication du conteneur pour avoir vraiment de la logique écrite en code avec euh, vraiment beaucoup de possibilités. Ce n'est pas juste de la configuration statique, c'est vraiment très, très dynamique. Toujours dans la même veine, toujours sur Symfony, il y a quelques temps maintenant, c'était en octobre, euh, quelque chose, Bon moi ça ça me plaît un petit peu moins, mais ça permet quand même d'illustrer aussi d'autres possibilités, l'utilisation des attributs PHP8 pour déclarer en fait une sorte de marqueur sur un argument attendu dans une action de contrôleur. Et je vais illustrer ça avec un petit morceau de code. Ici, on déclare à l'intérieur de notre fonction, de notre méthode index, pardon, un attribut current user sur notre objet de type myUser et en fait, le conteneur il va être capable d'aller lire l'attribut PHP qui est juste avant et donc, il va aller dynamiquement utiliser une instance ou une autre de myUser en fonction de l'attribut qui est disponible devant. Bon, moi, clairement, ça, c'est un peu euh, des choses qui me plaisent moins parce que c'est un peu de la magie euh, du framework. Moi, je suis étonné de voir ce genre d'ajout. C'est vrai, c'est des, des gros raccourcis pour des choses qu'on pouvait déjà faire en utilisant le conteneur d'injection de dépendance. Après, c'est des choix. Ils choisissent de permettre d'avoir des conventions de ce genre pour faciliter l'utilisation et du coup, ne plus du tout avoir à se prendre la tête avec les outils qui sont un peu plus bas niveau dans l'application. Bon, moi, je préfère savoir un petit peu comment fonctionne le conteneur et, et potentiellement les mettre les mains dedans pour brancher le bon objet dans bon l'endroit plutôt qu'il fasse un peu trop de choses pour moi tout seul. Parce que ici, on laisse entièrement symphonie gérer le mapping entre notre variable $user et notre méthode et donc Bien sûr, on arrive plus vite au résultat, mais c'est plus difficile à tester ici. Parce que comment je fais pour mon test unitaire Lui dire, euh, bah, l'attribut current user, ici, il a un sens, il a un vrai, euh, une vraie utilité. Et le, le, le, comment, mon conteneur doit injecter un objet spécifique à cause de cet attribut. S'il veut que je commence à parser les attributs dans mes tests. Enfin bon, après, c'est des choix. Il y a des outils, euh, ils ont des conventions, on n'est pas obligé de les utiliser non plus. Moi, c'est des choses que je préfère ne pas utiliser, mais après, c'est euh, libre à chacun en fonction du contexte euh, de savoir ce qui se passe. Ça permet juste d'illustrer jusqu'où on peut aller en fait, avec euh, ce genre de pattern et d'outils. Donc, convention ou de maîtrise des outils, hein, toujours euh, le même genre de question euh, qui revient. Euh, Aujourd'hui, la plupart des, des développeurs que, que je connais, euh, ils vont dire que euh, la maîtrise des outils est importante. Il y en a d'autres qui vont préférer des conventions parce que ça va aller très vite. On voit des écosystèmes comme Symfony et Laravel qui sont très différents là-dessus aussi. Bon, Je vais terminer en gros sur cette question un petit peu ouverte. Il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise réponse sur cet aspect-là. En fonction des besoins, en fonction des usages, c'est intéressant de savoir comment fonctionne votre outil assez profondément, que ce soit le framework ou les composants qui sont à l'intérieur. Et donc, une fois qu'on sait ça, utiliser des conventions, c'est intéressant parce qu'on va aller vite, mais on a conscience en fait de l'impact que ça a au final dans le code de votre application et de ce qui est utilisé pour le faire fonctionner. Donc en fait, on sait que c'est un raccourci. Le danger pour moi, il est quand on ne sait pas que c'est un raccourci, qu'on a l'habitude de les utiliser. Et en fait, quand on a un problème à ce moment-là, bah, ça devient très, très difficile à débuguer parce qu'on n'a aucune maîtrise de ce qui se passe. On ne sait pas vraiment à l'intérieur comment c'est câblé. Voilà. Du coup, je termine là-dessus. Merci de votre attention, il me reste trois minutes. Euh, je ne sais pas si je vois y a un petit point rouge, j'avais dit que j'allumerais le panneau des questions et je ne l'ai pas fait finalement avec ces petites histoires de partage d'écran. Donc euh, je vois une question que je vais reprendre tout de suite. Je crois qu'il faut que je clique sur le bouton démarrer la réponse en direct. Est-ce que tu as trouvé la documentation de Symfony suffisante pour bien comprendre en profondeur le fonctionnement de l'injection de dépendance Alors euh, clairement pas, mais en fait, c'est un peu, euh, moi, j'ai un comportement, une vision un peu peut être spécifique. J'ai fait beaucoup de la Ravel à un moment donné avant d'arriver à Symfony. Et en fait, la documentation, j'y vais quand il y a des choses que je comprends pas. Je m'en suis pas servi comme point d'entrée, en fait, en lisant et en passant les différentes étapes, les différentes euh, pour voir un petit peu qu'est ce qui est possible. C'est plutôt euh, j'ai besoin de faire ça. Comment je veux le faire Comment je peux le faire Et donc, la doc doit pouvoir m'aider. Et ça, là-dessus, c'est pas toujours très, très clair de savoir. Après, c'est la doc, elle est écrite de façon, pour moi, très, très claire, mais elle rentre pas trop en détail, en fait, euh, sur les aspects un peu pointus des outils. Quelqu'un qui sait pas trop comment ça marche, il va le prendre, il va l'utiliser, et il aura, en gros, les connaissances de base grâce à la documentation. Après, pour aller plus loin, bah, il faut euh, gratter un peu le vernis, je pense, au niveau du code. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour moi, pas forcément euh, la doc, elle n'est pas, euh, pas à la hauteur, c'est pas vrai, mais en tout cas, elle ne répond pas aux, aux demandes pointues qu'on pourrait avoir. Enfin, Peut-être qu'ils imaginent qu'on s'est posé plus de questions quand on a ces demandes-là, donc on peut aller creuser dans le code. Super. Bien, merci beaucoup Stéphane. Merci d'avoir répondu à, à, à la question. Euh, alors, je vais, euh, je vais vous passer le lien vers la conférence suivante. On va laisser cette room encore ouverte quelques instants pour que, pour que Stéphane puisse continuer à répondre. Euh, je vous envoie le call to action tout de suite. Donc, c'est le lien. Euh, je suis en train de me dire, bref, là. Je vais pas préparer tout ça. Hop, là. là, donc vous avez le lien qui s'affiche vers la conférence de Faustine et Dinara sur la reconversion professionnelle pour la traque de tour. Et à la fin, vous aurez l'introduction pour l'Icebreaker pour organisé par, par Frédéric. Vous, serez, tout sera, vous restez dans la même roue, mais on vous expliquera tout. Donc, voilà, on vous invite à aller là. Et euh, Du coup, Stéphane, tu peux répondre euh, s'il reste une petite question. Oui, Alexis. je vais répondre à la deuxième petite question qu'il y a. Alors, je clique encore sur le bouton. Donc, Alexandre, quand vous parlez de l'ordre d'initialisation, est-ce que le cache généré derrière permet de s'affranchir de ce problème-là ou reste-t-il une perte Alors ça, c'est un débat un peu plus large, je pense, sur l'utilisation de framework ou pas. Euh, si jamais je prends un fichier PHP et j'écris juste du code comme ça en mode inline tous les uns à la suite des autres, en fait, je vais être forcément plus efficace qu'un framework. Pourquoi Parce que je n'aurai pas toutes les couches d'abstraction, toutes les couches d'initialisation qui vont être utilisées pour faciliter la vie du développeur, mais aussi pour fiabiliser en fait le projet. Et donc, du coup, on va se retrouver potentiellement avec des bugs introduits qu'on n'aura pas la maîtrise. L'initialisation du conteneur et de manière générale tout ce qui va utiliser de la pays réflexion en fait c'est à proscrire absolument euh, sur un environnement de prod à chaque requête parce que c'est très très lourd mais après une fois que c'est fait bah, c'est forcément assez efficace parce que c'est comme si on avait mis en inline euh, tout le tableau de définition ça revient globalement à ça c'est euh, une fois qu'on a compilé le conteneur on a créé le tableau comme je vous ai montré au début euh, avec le petit exemple euh, moteur voiture et il est enregistré quelque part. Donc ce tableau, il peut être gigantesque, il peut donc avoir un impact important au moment de, de l'initialisation. Alors, important beaucoup moins que s'il n'était pas en cache, mais il n'est pas négligeable cet impact, c'est sûr. Donc après, euh, oui, votre application, il faut faire gaffe à ne pas mettre tout dans le conteneur par défaut parce que c'est plus facile. Euh, il faut faire gaffe à, à ce qui est présent à l'intérieur pour limiter aussi... Euh, à ce que ce qui est utile. On n'a pas besoin de tout brancher grâce au contenu d'injection de dépendance. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'après, je pense que c'est une perte, oui, toujours. Mais en même temps, c'est tellement avantageux d'avoir ces outils-là, en fait, dans le framework que, que du coup, euh, bon, c'est assez discutable. Avec les machines, avec les performances qu'on a aujourd'hui, bon, il euh, n'y a, a vraiment pas, pas grand-chose à avoir de, à ce niveau-là. En plus, avec le préload maintenant PHP dans PHP 7.4 et tout ça, qu'on peut créer pour que ça reste en mémoire en fait entre chaque requête, globalement, il n'y a, a pas… Euh... Oui, c'est la première requête peut-être qui va prendre un peu cher, mais au final, ça se passe quand même plutôt bien euh, sur la façon dont ça répond. Quoi. Après, euh, de toute façon, utiliser Symfony euh, ou, ou un outil de ce genre, ça reste assez lourd en fait euh, par rapport à écrire juste un petit bout de code et à l'exécuter. Euh, ça, c'est vrai. Bon, J'espère je, que ça répond à la question. Euh... Merci Stéphane. Euh, si tu as le lien vers tes slides. Euh, je vais partager je les... le lien vers les slides. Je vais te le rappeler tout à l'heure, désolé. Après, il est visible en fait, du coup, vu que j'ai repartagé la fenêtre euh, yes. hop, et je le mets dans le chat. Là, merci à tous. Je vais vous remettre le lien vers la conf de la prochaine conférence de la Tractour. Ah, bah, merci en tout cas à tous ceux qui sont venus voir, euh, voir ça et j'espère que vous mettrez des petits commentaires aussi sur In pour tous ceux ceux ouais. qui sont encore là ce serait super sympa d'avoir des retours euh, pour potentiellement aussi améliorer euh, ces présentations c'est toujours intéressant on compte sur vous <rire> Bien, merci à tous euh, je vais on va pouvoir fermer la room euh, vous pouvez retrouver peut-être Stéphane sur Work Adventure tout à l'heure oui, je vais essayer de, de me connecter dessus là juste après et je me baladerai un peu par-ci euh, par-là. Ouais. Par Normalement le pseudo ce sera SULAR euh, et après euh, on verra bien <rire> si on se croise euh, sur, le, sur la map du coup. Super. merci, bien, merci à tous euh, et puis bah, on vous encourage à aller voir les autres conférences de la journée euh, Track ou Track Toulouse et, et puis bah, on vous dit euh, à tout de suite. Merci, au revoir.